Nous sommes reconnaissants de notre sauveur, notre Dieu, pour la grâce que nous accorde. Que Dieu te bénisse, Dieu. Heureux de pouvoir entendre la parole de Dieu, comme nous l'avons entendue, et réaliser aussi la grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde. De pouvoir savoir qu'il travaille nos cœurs et nos âmes ici, pour que nous puissions lui donner le meilleur qu'il attend de nous. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage, et sa main, nous de nous sommes heureux de pouvoir savoir que nous sommes réellement le troupeau de son pâturage et que l'éternel notre Dieu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est réellement notre bon berger et c'est lui qui nous conduit véritablement dans le verre pâturage nous sommes aussi dans la joie de savoir qu'il nous a pardonné et comme réellement il nous a pardonné qu'il nous accorde aussi un cœur pour aussi pardonner c'est quelque chose de merveilleux. Il y a une joie qui, qui se manifeste dans le cœur de celui qui s'est pardonné. Amen. Lorsque l'on pardonne, on sent une consolation. Amen. On sent que le cœur est, est vraiment dans la joie. Il y a quelque chose qui vous environne Amen. Parce que vous avez vraiment pardonné. Il y a aussi un poids qui part. Vous vous sentez tellement bien. C'est une délivrance. Amen. Dieu accorde à l'homme une, une grâce aussi de pouvoir réellement voir que ce que Dieu attend de chacun de nous, ce que nos cœurs soient réellement de cœur pur. Amen. Vous savez ce que l'Écriture dit, je pense, dans le livre de Matthieu, je suppose, là, au chapitre 5, il dit, Heureux sont ceux-là qui ont le cœur pur, je pense Amen. à cela. Hein? Ah, merci, mon précieux Matthieu, je pense, si on peut voir cela au chapitre 5, je est-ce que notre Seigneur disait, parce que la foule était là, il dit ceci, <coughs> Matthieu chapitre 5, verset vers 8, il dit, heureux donc ceux qui ont le cœur pur, Amen. car ils verront Dieu. C'est merveilleux cela. Et je crois que dans le proverbe, c'est Salomon qui disait cela, il dit, garde ton cœur plus que tout autre chose. Nous voulons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, vous aide. Et voir, nous aide. C'est pourquoi nous les supplions, nous lui, lui implorons la grâce et surtout nous le remercions de ce qu'il est l'auteur du cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce qu'il est merveilleux ce qu'avec ce cœur nouveau qu'il nous donne, il donne toutes les dispositions nécessaires. Amen. Et puis, il dit, je, je, je mettrai mon esprit en vous. Alors je ferai que vous suiviez, que vous preniez plaisir. Comme la Bible le dit dans le livre de Psaume, dit « Heureux donc cet homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans les choses de Dieu. » Nous vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous accorde cette grâce de pouvoir aussi s'accrocher davantage à, à, à aimer les choses de Dieu, à, à trouver plaisir, à, à accomplir certainement ce que notre Dieu fait de nous. Oh si, si simplement il pouvait encore enlever les fusques un tout petit peu, le voile pour que nous puissions voir un peu au-delà du rideau. Nous sauterons vraiment de, avec de joie et nous, nous chanterons avec allégresse les chants des sions pour ce que Dieu est et pour nous et pour ce que ce Dieu est en train de faire avec nous et ce qu'il est réellement au milieu de nous, aussi en train de pouvoir agir encore en ce jour. Nous nous, nous trouvons dans un âge particulier, mais aussi, comme l'Écriture le dit, c'est un temps, comme la Bible dit aussi, le temps de la grâce. Et dans ce temps de la grâce, l'Écriture nous fait savoir que c'est le temps où le Seigneur, notre Dieu, est, il n'est pas loin, C'est ce que la Bible dit, non Que le méchant abandonne sa voie. L'homme iniquité se principes, qu'il retourne à l'éternel, notre Dieu, que vous vous souvenez, il a dit quoi? Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Et cela, non? Oh, Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te Voici maintenant le temps favorable. C'est le temps dans lequel nous nous trouvons. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Et c'est cela la grâce que nous avons aussi. C'est vrai, frère. Ça ne sert à rien d'être double hypocrite. Amen. Amen. Vous faites souffrir simplement votre cœur. Parce que quand vous êtes double, ça sera démasqué. Et Et voir même la personne voit que vous êtes double. Vous pensez que vous jouez un jeu que ne je voit pas, mais il voit que vous êtes faux. Ça fait souffrir la personne, parce qu'il voit tous les stratégies que vous faites pour faire, vous faites souffrir vous-même soyez vrai. Amen. Il, y a, Amen. il y a du bon Amen. Alléluia. Notre Dieu est, est celui qui veut te rendre juste et vrai. Amen. Nous servons un Dieu vrai, Amen. nous devons être vrais. Il ne faut jamais avoir un double cœur. Que Dieu nous aide de pouvoir réellement savoir que c'est beau d'être vrai. D'être réellement ce que Dieu a fait de toi. Alors, tu, tu, tu respires bien, tu es très à l'aise. Amen. Amen, Amen, Nous voulons que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il nous aide à pouvoir réellement revenir sur la voie juste dans laquelle il nous a positionnés. Il est vraiment bon. Je l'aime beaucoup, vous l'aimez aussi, Amen. vous l'aimez sur notre cœur, parce qu'il est vraiment précis. Amen. Si le Seigneur n'était pas là, qu'est-ce que nous serions devenus, tous des époques oui, Regardez ce qu'il a fait de nous. Amen. Il a enlevé ce voile de l'hypocrisie. Il a fait de nous des hommes. En, en lui, pour que... en plus, vous savez ce qu'il écrit tout dit. Hein? Il dit que enfin, que nous soyons semblables à lui. Quand vous le voyez, il est transparent. Amen. Il manifeste ce qu'il est effectivement. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, vous savez, ça fait mal au cœur quand vous vous tenez et vous regardez, effectivement, vous sentez des esprits qui ne sont pas vrais. Mmh. Vous savez que celui-là, il n'est pas droit, hein? celui-là, ça va avec celui-là, ça, ça fait souffrir, c'est vrai, mmh. frère, ça fait vraiment souffrir. Et nous prions que Dieu nous accorde la grâce. C'est pour ça qu'on pleure, les larmes coulent parce qu'on souffre de voir, effectivement, l'état d'esprit. Hein? Si Dieu peut nous accorder cette grâce, comme mon précieux frère le disait, avec ce que nous recevons, frères, nous devions être un seul cœur. Amen. Une même âme, effectivement, parce que c'est ce à quoi Dieu tend réellement, dans la manière dont il nous parle, et nous conduit l'obéissance et le respect dans toutes choses qui concernent Dieu. Et avec le cœur, tout à fait aussi, tourné davantage. Et ce qui veut, ce que nous puissions vraiment être semblables à lui. Son nous Nous allons nous lever, et prendre une pension de l'Écriture. Nous allons dit que Dieu a toujours des Merci de tout cœur, parce que cela nous a apporté une grande consolation dans notre cœur. Ici. Dans le livre d'Esdras, je crois que c'est Esdras, plus ou moins après Chronique, après deux chroniques, donc dans l'Ancien Testament. Si vous avez la même Bible que la mienne, je pense que c'est la page 357. Celui-ci est donc. Esdras, au chapitre 3. Nous lisons à partir des verset 10. <rire> Esdras, chapitre 3, verset 10, nous lisons. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit donc assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites fils d'Azaf, avec les sandales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, le roi d'Israël. Et chanter, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie, en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie avec les bruits des pleurs, parmi les peuples, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Précieusement, ce peuple était vraiment des hommes comme nous, mais il poussait vraiment des cris, comme la Bible les dit, qu'on pouvait même l'entendre au loin. Les uns pleuraient, les autres criaient de joie. Mais quel est donc l'événement qui pouvait autant... Euh, produire une telle réaction dans ce peuple qui était là. Seigneur, nous voulons vraiment glorifier ton saint nom. Béni sois-tu encore ce matin pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir encore dans ces lieux. Pour pouvoir réellement aussi entendre ta parole à toi, mon béni-aimé Père Saint, nous avons tous besoin de toi, mon Roi, comme nous l'avons entendu, que tu pardonnes nos iniquités, que tu pardonnes nos péchés, mon Roi, que tu pardonnes mes péchés, mes iniquités mon Père, et accorde-moi la grâce ce matin pour que ton peuple à toi, puisse simplement entendre ta voix, à toi, Père. Nous avons besoin d'être éclairés par toi, d'être instruit par toi, Père. Seigneur, là où nous n'avons pas fait les choses qu'il fallait, Seigneur, puisses-tu pardonner, et nous aider à pouvoir réellement réagir encore les tirs et à nous tenir réellement conformément à ta pleine volonté. Nous te remercions de ce que réellement tu nous as pas laissé seul. Tu es là, comme nous l'avons entendu. Béni sois-tu encore pour ce matin. Béni ta parole, Père. Grâce nous t'avons ainsi au nom de Jésus-Christ. Ce que lorsque en, en lisant cette parole, ces écritures que nous venons de pouvoir lire, nous réalisons certainement quelque chose qui, qui, qui nous touche, Alors ça nous touche effectivement, de voir qu'il s'agit réellement des hommes et des femmes et un peuple réellement qui était là, et comme la Bible le dit, et on a pu remarquer, même l'écriture le dit aussi, que même au loin, on entendait effectivement tous ces, ces cris des grands cris peut-être que les gens se posaient la question de pouvoir savoir et quel est donc cet événement qui soit aussi important pour que tous réellement puissent arriver à pouvoir aussi agir comme cela, les uns pleurer, les autres réellement crier de joie comme l'Écriture nous l'a décrit effectivement. Et pourquoi cet événement pouvait-il réellement produire cela dans, dans ce cœur de ces gens qui peut-être pouvaient être indifférents de toutes les façons, d'une certaine manière, mais simplement cet événement-là... Pouvait réellement produire un tel événement, dans, une telle réaction, effectivement, dans le cœur de ces peuples. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement si important? C'est quand même merveilleux de pouvoir voir que ça devait avoir une telle importance pour eux, ce qui a été fait, pour que réellement ça. Ça produise effectivement ce qui, qui a été produit parce que c'est leur cœur, c'est leur âme, c'est leur sentiment, c'est tout leur être effectivement qui, qui, qui sait réellement qu'il y a eu une réaction qui a poussé effectivement ce que ça produise maintenant. La joie et aussi les larmes, parce que les larmes ici, dont on nous fait savoir, effectivement, il dit, mais et beaucoup d'entre eux faisaient éclater donc leur joie devant et la sorte qu'on Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient là, les anciens, ceux qui étaient là aussi, qui avaient donc tous, effectivement, leur cœur était aussi touché de voir cela. Et quand nous lisons, effectivement, nous posons la question le pourquoi l'écriture a répondu. Il dit, lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple. Donc simplement le fait que les fondements ont été posés, ça doit produire la joie. Amen. Ça doit produire effectivement aussi des, des, des larmes aussi, mais pour quelle raison Simplement, c'est comme si vous posiez les fondements chez vous à la maison, de votre maison, et puis à ce moment-là vous commencez à voir, commencez à pleurer. Ça, c'est une réaction qui ne se fait pas. Mais ici, là, c'est une réaction tout à fait particulière. Parce qu'on a posé les fondements. D'abord, je voudrais bien que vous puissiez réaliser une chose, car nous lisons l'écriture, il faut bien faire attention. Alors, vous remarqué ici, il dit, verset 10, « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple de l'Éternel. » Il s'agit donc du Temple de l'Éternel. Et là, effectivement, on parle effectivement de fondement. Donc, regardez bien, je crois qu'ici, probablement qu'ils ont euh, fait également je pense qu'ils doivent réellement arriver à pouvoir... Ouais, mais Je crois qu'ici il y a un petit problème mm -hmm, qui n'est pas quand même conforme en rapport avec les Écritures. Parce que lorsque nous lisons ici, ils disent, lorsque les ouvrières posaient les fondements du Temple de l'Éternel. On ne peut pas poser les fondements, on pose un fondement. Amen. Les temples n'avaient pas plusieurs fondements. Mm -hmm. Les temples n'avaient qu'un seul fondement. Il ne peut pas y avoir plusieurs fondements du même temple, quand, de même comme votre maison ne peut pas y avoir 3, 4, 5 fondements. Donc, une maison n'a qu'un seul fondement. Et les temples de l'éternel n'avaient qu'un seul fondement. Et là, je pense qu'ils ont commis une erreur à l'équivalent, les fondements au pluriel, ça doit être le fondement au singulier. Oh frère Léonard, bon. mes frères et sœurs, c'est tout à fait biblique. <rire> mais c'est vrai, c'est tout à fait biblique. Je sais que souvent les silences se disent, mais qu'est-ce qu'il veut encore nous raconter Je dis, ce qu'ils ont écrit qu en pluriel, ce n'est pas biblique. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé les fondements, ou j'ai posé le fondement. C'est un seul fondement qu'on pose effectivement. La brève est celle-ci, frères et sœurs, parce que là, nous voyons qu'ils pleurent ici à cause du fondement qui ont été donc. Et l'écriture nous fait savoir que là ils étaient avec des cris, d'autres des cris de joie, d'autres des cris effectivement des larmes. Pourquoi Regardez très bien. Ici il nous dit, d'abord ils chantaient, la il Bible fait savoir qu'on on fit assister donc les sacrificateurs. Donc je répète encore, les pluriels des fondements, ce n'est pas conforme. Donc, ce n'est pas conforme aux scènes d'Écriture. C'est un seul c'est au sein du lieu qu'on devra mettre le fondement du temple de l'Éternel. Alors verset suivant, il dit, donc. Avec les trompettes et les vites, fils d'Adaf avec les symboles afin qu'ils célébrassent l'éternel, d'après les ordonnances de David, en Israël, ils chantent et célébrant et louant l'éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'éternel, parce qu'on posait le fondement de la maison de l'éternel, pas les fondements, mais le fondement donc au singulier, pas au pluriel. Donc, on posait le fondement de la maison de l'éternel, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de, la, de famille, effectivement, âgés, qui avaient vu la première maison. Vous suivez Qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Amen. Amen. Donc, on dit, mais ceux qui avaient vu réellement la première maison, ils pleuraient parce qu'ils se souvenaient, effectivement. L'importance, pourquoi est-ce qu'il pleurait, pourquoi est-ce qu'il criait ben, Il reconnaissait effectivement l'importance de cette maison-là. Parce que, pourquoi est-ce que les le, le, le fondements étaient nécessaires Vous savez, vous vous souvenez encore, frère et soeur, l'apôtre Paul a dit, il dit, comme un sage architecte, je posais pas les fondements, mais le fondement. pouvez le lire avec vous, hein 1 Corinthiens au chapitre 3, nous l'avons lu avec vous. Nous lisons. 1 Corinthiens au chapitre 3, il dit, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, vous suivez, je posais le fondement comme un sage archi. Vous suivez Mais que chacun, il dit, mais, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et on pose la question, mais ces fondements, c'était pourquoi Parce qu'ici, vous entendez très bien, mais ils ont bâti donc sous ces fondements. N'est-ce pas vrai mais c'est pour que l'édifice soit élevé. Vous suivez Donc, le fondement a été posé, et maintenant, on doit partir effectivement pour que l'édifice puisse être élevé. Alors, maintenant, ici, dans les scènes d'Écriture, on a lu, effectivement, qu'on a donc posé donc, les fondements, et il pleurait, et les autres se réjouissaient. Et, et alors, monde on dit, mais pourquoi est-ce que c'était tellement si important et pourquoi est-ce qu'ils pleuraient Et pourquoi est-ce que cette réaction a pu avoir lieu effectivement dans leur cœur comme cela Parce qu'il s'agissait effectivement du temple de l'éternel. N'est-ce pas vrai Alors oh, la Bible dit effectivement que parmi eux, il y avait ceux-là qui avaient vu la, la maison comme était au temps ancien avant qu'on puisse arriver à pouvoir la raser. Vous vous souvenez, non donc ils voyaient, ils se souvenaient de cela effectivement. Oh combien effectivement cette maison qui a été bâtie effectivement et qui l'avait bâtie. Regardez très bien ce qu'ils ont fait cela. Quand effectivement l'ordre des témoins est tourné effectivement pour pouvoir bâtir effectivement cette maison pour l'éternel, je pense que vous vous souvenez encore. Chapitre 1 des races, effectivement, nous retournons au chapitre 1. Le verset 1, il dit ceci. La première année de Cyrus, roi de Perse, en fait, que s'accomplit la parole éternelle prononcée par la bouche de Jérémie. l'éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par équise de publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume, la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est de Jérusalem, dans tout le lieu sur, les faits, sur le peuple de toutes les gens, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, Donc effectivement, il s'agissait de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Et ils savaient effectivement, eux aussi, parce que. Ça, c'était donc l'accomplissement de la parole que le Seigneur avait donc annoncée par la bouche de Jérémie, le prophète. Dieu veillant effectivement aussi sur sa parole, et aussi veillant en réalité aussi sur ce qui doit être fait en fonction de sa parole. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que la question était de pouvoir bâtir la maison éternelle l'éternel. Et la Bible dit aussi que l'éternel réveilla l'esprit de Cyrus Donc, il n'y avait rien qui était que l'homme dit, je veux faire. Amen. Quand l'homme voulait faire, Dieu lui a dit non. Amen. Alléluia! Amen. Dieu, vous vous souvenez, non? L'homme, c'était donc David. Il voulait faire. Dieu a dit non. Mais quand Dieu veut faire, effectivement... Amen. Alors il veille à ce que chaque chose soit comme il le veut. Amen. Amen. Sans l'intervention de l'homme. Parce que la décision, elle vient de Dieu. Amen. Quand la décision vient de Dieu, mon frère et ma soeur, il le veille jusqu'à dans le moindre détail. Oh frère et soeur, c'est absolument important. Il dit qui d'entre vous est de son peuple qui monte parce qu'ici, ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire de ce Dieu, de Dieu d'Israël. il veut que sa maison, à lui, soit rébâtie. Amen. Et s'il doit être rébâti, alors il doit être rébâti conformément à ce que lui veut. Amen. Avant que cette maison puisse voir le jour, David en avait eu la pensée l'idée dans son cœur. Dieu, dit à la vie, David, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. Hum. Il ouvre les yeux et dit, mais Seigneur, tu as vu quand même les désirs, je n'ai pas voulu que ça reste sous les pots des bureaux, les pots des tésirs, et dans il dit, non, non, non, non, non, et il est là, je reste là, il dit, mais ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie Jérémie dit, mais Seigneur, je vois une branche dans il dit, tu sais, Jérémie, avant que tu sois né, Amen. je Amen. te connaissais. Amen. Amen. Que tu sois formé dans le sein de ta mère. J'étais consacré. Amen. Je connaissais qui es tu es. Hein? Même toi, tu étais une masse forme, David a dit. Tes yeux me voyaient. Il dit, tu as vraiment bien vu, Jérémie. Parce que moi, l'éternel. Je veille sur ma parole. Amen. Mmh. Quand l'éternel est l'auteur, frères et sœurs, il veille. Amen. Dans le moindre détail. Il ne serait pas toi qui ne bâtira une maison. Ce sera ton fils à toi. Salomon. Parce qu'il dit, mais pour Salomon, je serai pour lui comme un père. Et Salomon, il il m'a volonté à moi pour qu'il bâtisse cette maison. Et, et Dieu nous a prouvé que le choix qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Amen. Oui, quand, quand Salomon devait venir devenir roi, le Seigneur l'a regardé. Parce qu'il savait ce que c'est qu'être roi. Tu règnes sur le peuple, tu, tu as tout, tu as le droit de les tuer, de faire tout ce que tu veux. Tes ennemis à toi, c'est le couteau qui passe par la banque. Parce qu'un roi, il a l'autorité, non Il règne sur tout. Et Dieu regardait Salomon. Il dit, Salomon, tu vas devenir roi. Qu'est-ce que tu vas faire Et pendant que Dieu l'observait, Salomon oui. s'églissa, il s'ingénua, il baissa la tête. Alors, on attendait qu'il puisse arriver à pouvoir dire, oh, je veux devenir roi. Oh là là. là. Tous ceux-là qui étaient sur mon chemin pendant que je n'étais pas encore roi. Tous mes ennemis à moi pendant que je n'étais pas encore roi. Et même là qui me crée des problèmes, quand je serai roi, c'est la tête qui va passer. Et quand je serai roi. Voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai. Je me construirai, j'aurai ceci, j'aurai des, des vêtements aussi immenses, parce que je me fais. Tous les couturiers, les, les, les hommes habillés là, c'est comme chez nous ici en Belgique, hein. les très bons pâtissiers sont pour le roi. Mais c'est vrai Les bons couturiers sont toujours pour le roi. C'est normal. Tout ce qui est bon, c'est pour le roi. Tant qu'ils pouvaient. C'est libre, voilà, quand je vais devenir tous les boulangers de la pays, c'est sera moi. Donc tout, tout, tout, tous. Non, mais quand Salomon était à pouvoir demander, parce qu'on l'a regardé, on l'attendait, donc je bon, pense, que vous voyez les lieux des les, les témoins, les mais qu'est-ce qu'il va maintenant faire sortir là Parce que dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur Amen. Ton cœur reflète ce que tu es. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est la vérité. S'il est droit, tu es droit. S'il est faux, tu es faux. Amen. Alors on regardait, on observait, mais qu'est-ce qu'il va... Il s'est mis à genoux et Dieu l'observait. Qu'est-ce qu'il va demander Ah oh oui, devenir roi. Oh là là là. La richesse du monde, c'est ce que nous avons besoin. Regardez frère, c'est ça. Vous savez le Seigneur Jésus, il est vraiment vrai. Amen. Et ses paroles sont justes. Amen. Si nous pouvons vraiment lui faire confiance, frère, nous arriverons au ciel. Amen. Rien Amen. ne pourra vous faire si nous voulons simplement confiance au Seigneur. Qu'il soit béni. Amen. Regardez s'il vous plaît, frère, pour que vous puissiez comprendre que c'est vrai. Salomon s'est mis simplement à genoux. Elle dit, Seigneur, mon Dieu, tu m'accordes la grâce de devenir roi. Il a regardé, donc Dieu soit béni. Amen. Cet enfant ici a pu voir ce qui était important aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce qui était important aux yeux de Dieu, c'était le peuple de Dieu. Amen. Amen. Si tu m'établis roi, c'est pour ce peuple-là. Il dit, mais Seigneur, qui peut qui peut conduire le peuple l'éternel Sans toi, je ne peux absolument rien faire. C'est comme ça qu'était aussi Moïse, non? Si toi, tu ne montres pas avec nous, où oui, est nous Et puis, dit, Seigneur, accorde-moi la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, d'avoir la sagesse, simplement la sagesse, pour conduire ce peuple. Il n'a pas demandé les vêtements, il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé tout cela, parce que, quand il a dit simplement cela, ça touchait le cœur du Seigneur. Il dit, mais Salomon, Salomon, Salomon, Salomon, Salomon tu ne m'as pas demandé la richesse. Ce soit que toi, mon frère, tu as demandé. Seigneur, devenir roi quand on parle de ça. Un monsieur a des 200 millions d'euros. Nos yeux tournent comme ça. 200 de millions d'euros, tu vas se transpirer. C'est vrai, non C'est long, ça. Il dit, Salomon, tu ne m'as pas demandé la richesse. Tu n'as pas demandé non plus la gloire, Salomon. Même pas la mort de tes ennemis. On ce matin. Tu me demandes simplement la sagesse pour conduire mon peuple. Il dit, Salomon, non seulement je te donnerai la sagesse, mais je vais te donner aussi la gloire, la richesse. Tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Amen. Cherchez d'abord, premièrement, Amen. le royaume des cieux, Amen. sa justice. N'a-t-il pas fait la comparaison avec Isabelle avec Salomon Amen. Il dit, mais Salomon a toute sa gloire. C'est pour que tu comprennes. Amen. Que Salomon n'a pas demandé l'argent. Mais la sagesse de Dieu. Dieu lui a donné l'argent. Il n'a pas de mal de vêtements, Dieu l'a habillé. Frère, quand tu lis l'écriture, comprends. Amen. Nous avons un maître Amen. parfait, Seigneur. Amen. Si on peut simplement lui faire confiance. Amen. Amen. Amen. Il a dit, tu ne manqueras de rien. L'argent est pour moi. Il dit, Salomon n'avait pas demandé cela. Il s'est ses, Dieu, je vais te servir, toi. Amen. Dieu a dit, par ici tout, je vais te donner l'argent la loi, tout ce que tu veux nous devons réellement prêter attention aux choses de Dieu frères. et sœurs. comme je l'ai toujours dit un jour vous le regretterez en pensant que nous venons pour pouvoir faire nombre ici et puis nous faisons ce que nous voulons nous écoutons, nous partons c'est comme si on ne prend pas en sérieux parce que je ne sais pas mais on ne réalise pas, en réalité, ce que, ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Vous savez, j'étais touché dans mon cœur. J'ai une autre sœur, je pense, notre sœur ici, qui est là-bas, je suppose, Dorine. Sœur Dorine est venue donc dans mon bureau parler parce que a la joie quand elle a entendu qu'on allait avoir la, la Sainte Seine. Elle était tellement dans la joie et était venue me voir pour oh, dire bonjour et je l'ai écouté. Alors, il, il me dit, oh pasteur, je suis tellement si heureux et béni de Dieu. J'ai dit, gloire, soit rendue au Seigneur. Il dit, j'ai montré ma position à tout le monde. Il dit, là-bas où je suis, moi, ce que je fais, tous les jours des réunions, je suis connecté. Écoutez, il dit, si aujourd'hui je suis arrivé à pouvoir être encore plus comme ça, c'est à cause de la prédication que j'entends. Et un jour, j'étais là, assis, et j'écoutais, j'étais en connexion. Et alors, c'est ça qui touche le cœur. J'étais en connexion, puis la prédication. Et puis tout d'un coup, il dit La parole qui était prêchée, elle sort, elle vient, elle, elle, elle rentre dans mon âme. Elle brûle, elle fait autre chose. Je ne me rendais pas compte. J'ai commencé à pleurer. Les larmes coulaient, effectivement, des des et puis il dit, il dit Seigneur Jésus. J'étais assis, je regardais, il dit Mais. Est-ce que le frère et soeur qui sont assis dans la congrégation réalisent que ce n'est pas un homme qui parle, que c'est le Seigneur qui parle Est-ce qu'ils réalisent étant il dit, mais, je, il dit, mais moi ici à l'Internet, j'entends la parole et il fait cette réaction en moi. Je pleure effectivement sans me rendre compte, mon âme se tellement touchée et que ma vie en moi est complètement changée. Ceux qui sont assis là, là, est-ce qu'ils réalisent ce que le Seigneur est en train de faire pour eux aussi. C'est cela la grâce de Dieu. Amen. Vraiment. C'est la vérité, frère. C'est cela la grâce de Dieu. Et, et, et c'est merveilleux. Et puis, vous savez ce qu'elle m'a dit Ça aussi, c'est pour votre joie aussi. Il dit, j'ai, on m'a demandé, viens par ici chez nous, viens dans notre Il dit, non. Je suis là où Dieu m'a placé. Amen. <rire> Je sais là où Dieu m'a placé. Et vous savez, que Dieu bénisse notre soeur Dora. Elle était venue avec une soeur, pas la soeur d'Ora, parce qu'on peut penser, l'autre soeur, je n'ai pas cité son nom, mais qui, a, qui est là-bas en Hollande. Alors, lorsqu'ils sont rentrés, c'était à, à ce moment-là, ils posent la question à la soeur. Ils disent, mais soeur, est-ce que quand nous étions là-bas, le jour où nous avons eu la situation là, vous avez entendu juste des, des, des, des, des particuliers qui n'étaient pas conformes aux Saintes Écritures, que, que le pasteur du Fessier a eu à pouvoir dire Et la sœur qui est là-bas a dit Non. Après, elle a la sœur Dorine la, la regarde et dit Mais si le pasteur du n'a rien fait qui est contre aux Saintes Écritures et, et que ce qu'il a dit était conforme aux Saintes Écritures, pourquoi tu n'as pas pris position pour la parole de Dieu Pourquoi alors tu n'as pas pris position pour la parole de Dieu pour que Dieu accorde la grâce que tu vois, il faut que les yeux soient ouverts. C'est la vérité, frères et sœurs. Vous pouvez être assis là, vous pouvez entendre ça pour vous critiquer. Et votre cœur n'est pas ici. Vous savez, nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous aide davantage, pour que nous soyons conscients. De ce qu'un jour viendra, à nous partirons. Nous nous préparons vraiment pour notre départ. Et là, c'est comme cela que le Seigneur, ayant maintenant vu ce que Salomon était, avait dit à son père, il dit, mais ce serait donc Salomon qui serait donc celui qui bâtirait donc la maison pour moi. Votre attention toujours. C'est à ce moment-là que lorsque Salomon devint roi, Regardez, frère, ce soir. Quand Dieu veut faire quelque chose, il veille sur ce qu'il a dit. Lorsque Salomon devint roi. La Bible nous dit quelque chose. Que lorsque Salomon devint roi, il, veut, il voulait maintenant bâtir donc la maison pour l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez une chose, quand c'est quelque chose qui concerne Dieu, Dieu il sait parfaitement très bien comment la chose doit être faite, et de quelle manière doit être faite, et c'est lui qui choisit. Il a dit à Moïse, votre attention toujours frère, ne dites pas, nous savons ces choses, nous connaissons. Vous vous souvenez quand il a demandé à Moïse de faire le tabernacle Vous vous souvenez il a dit à Moïse, il dit, viens sur la montagne. Je vais te faire voir effectivement ce que tu vas faire. Moïse a bien vu. Dieu est un Dieu très précis. Amen. Et Amen. Il se respecte, il respecte ses principes. C'est pourquoi ce n'est pas un Dieu de désordre, mes frères. Donc on peut faire les choses en faisant Oui, tout va très bien. mais ce Dieu que nous servons, c'est aussi un feu de vos rangs. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais, n'attendez pas qu'on peut faire n'importe. N'oubliez jamais ça. Garde Amen. ton cœur plus que toute autre chose. Il dit Viens sur la montagne et observe dit, Veille à réellement refaire la chose selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et pour que chaque chose puisse être aussi comme moi je le veux. Je prends mon esprit. Amen. Je le mets dans tel, dans tel, dans tel, dans tel, pour qu'il fasse exactement ça. Parce que je veux que les choses soient ainsi. C'était son choix, c'était son désir. Alors lorsqu'il appela maintenant Salomon, qui devint roi, comme l'écriture l'a dit, Salomon devait bâtir. Mais Salomon ne devait pas bâtir comme lui, il pensait ou comme lui, il voulait le en faire. Il était le canal, effectivement, par lequel Dieu savait que la chose allait se faire comme lui il voulait. Vous savez d'abord comment la chose, elle a, elle a eu à pouvoir elle, être faite, prenons dans deux chroniques. C'est un chronique, pardon. Un chronique au chapitre 20, verset 14. 1 Chronique chapitre 21, pardon, 21, verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'éternel s'étenait près de l'ordonnant, le Jebusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'éternel s'étenant entre la terre et les cieux, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Vous suivez Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visages. et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. » Mais c'est vrai dit, quand elle fait, éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Vous voyez jusqu'où on peut aller, c'est extraordinaire. Hein? L'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez, je vais le verset suivant, il dit L'homme éternel dit à Gat de parler à David afin qu'il monte pour élever un hôtel à l'éternel dans l'air d'Ornan. Vous avez entendu ça Donc, j'avais fait ce dit, d'humain. « L'homme de l'éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un hôtel à l'éternel dans l'air d'Ornant. Et je dis ça. Donc, c'est Dieu qui dit effectivement qu'à l'ange de dire... Eh, non, pardon. pardon l'ange de dire à Gad, effectivement, le prophète, donc il dit... Là, je te dis, regarde, ne parle pas David, en fait, qu'il qu monta maintenant pour élever l'hôtel à l'éternel dans l'air d'Onnant. Donc, le Seigneur maintenant parle effectivement à son prophète pour qu'il dise réellement aussi à David ce qu'il doit faire. De il doit élever un hôtel à l'éternel dans l'air donnant les Jéduisiens. Ce n'était pas David. Est-ce que vous suivez ça Ce n'était pas David donc, pour que la flèche, effectivement, Dieu dit, mais monte là-bas, et est effectivement un hôtel, effectivement, où c'est dans l'heure d'Ornon, les Jébusiens. David monta sans la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornon se retourna et vit l'ange. Et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment lorsque David arriva auprès d'Ornon. Ornon regarda et aperçut David, puis il sortit de l'air et se procède devant David. Le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement des lèvres pour que j'y bâtisse un hôtel à l'éternel. Vous suivez? Il dit Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David Prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Moi, je donne le bœuf pour l'holocauste, le chat pour le bois, et les froment pour l'offrande, je donne tout cela. Mais le roi dit à Ornan non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'éternel ce qui est à toi, et je me ferai un point holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Où suivez, ah, est, est -ce? oh, Donc c'est Dieu qui a parlé ainsi à David, n'est-ce pas Alors, il verset suivant dit David bâtit là un hôtel à l'éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'éternel, et l'éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. La Donc pour que l'éternel réponde effectivement à David, effectivement pour cela, il fallait que David fasse ce que Dieu lui avait dit, et fasse l'autel effectivement comme Dieu lui avait dit. Et il a élevé l'autel effectivement en cet endroit. Et quand il a prié, effectivement, le Seigneur lui a répondu par le feu. Amen. Amen. Le verset suivant. Alors, l'éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Donc, quand elle voit l'hôtel a été donc élevé, effectivement, cet endroit. Dieu a exaucé, effectivement, la colère a été apaisée. L'épée a été remise dans son fourreau. Prêtez bien attention à l'écriture que nous lisons, mon frère et ma soeur. C'est important pour la suite. C'est nécessaire. L'ange remet son. Parce que, avant cela, regardez Dieu comme l'écriture le montre ici, hein. Regardez bien, nous relisons encore ici le chapitre 21 si nous relisons encore. Je relis vers, verset 14, il dit, l'Éternel envoya la paix à Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange de Israël à ce pour le détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ses mal. Et il dit à l'ange qu'il détruisait, Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'était près de l'air d'Ordant, les Jévisiens. David leva les yeux et vit l'ange éternel se entre le ciel, entre la terre et le ciel, et ayant à la main, enfin, la main, à la main, son épée nue tournée contre Jérusalem. Vous suivez Son épée nue tournée contre Jérusalem. Et ici, effectivement, au verset que nous avons lu, bien, il dit, verset 27, il dit, alors l'éternel parla à l'ange qui a mis son épée dans le fourreau. Donc, si la paix était remis dans le fourreau, donc, effectivement, la calamité s'arrêtait. Donc, la paix est venue. Vous y voyez, cela Et puis, il dit, effectivement, à cette époque, là, David, voyant que l'Éternel avait exaucé dans l'ère d'Honor, les Jébusiens, il offrait les sacrifices, mais l'établissement de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'hôtel de l'Holocauste, était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet hôtel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'éternel lui avait causé de l'épouvante. Vous suivez, frère. Amen. Chapitre 22, verset 1. Et David dit, ici sera la maison de l'éternel Dieu, et, et, et ici sera donc l'hôtel pour l'Holocauste, l'hôtel de l'Holocauste, effectivement, pour Israël. Quel est donc cet endroit, effectivement, que David avait donc désigné? Pour que, à cet endroit, la maison de l'éternel soit bâtie. Alléluia. Vous vous souvenez encore? Eh bien, c'est l'endroit que le Seigneur lui-même lui avait donc montré pour bâtir l'hôtel. Et cet endroit effectivement, que David dit, mais ici sera la maison de l'éternel, Dieu. Amen. Donc, ce n'était pas un autre endroit, effectivement. Ce n'était pas l'endroit que David avait choisi, c'était l'emplacement. Que Dieu lui-même avait choisi et montrait effectivement à David que, à cet endroit, quand tu offres, effectivement, moi, c'est ta vieille. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous avez suivi Amen. Là, effectivement, regardez très bien. Mais David ne pouvait pas bâtir la maison de l'éternel. Il a dit que, voici donc l'emplacement que, que Dieu a pu montrer pour que sa maison soit bâtie. Lorsque Salomon devint roi, nous pouvons lire avec vous, je pense, c'est cela. Deux. Deux chroniques, chapitre Nous lisons verset 1. Vous y êtes 2 chronique 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David. Sur l'air d'Honneur, le Jebisien. Il commença à bâtir les second jours du second mois de la quatrième année de son règne. Amen. Amen. Regardez une chose, mes frères et soeurs. Salomon n'a pas bâti la maison, effectivement, n'importe quel endroit. Il n'a pas posé les fondements n'importe quel endroit. Il a posé les fondements à l'endroit, effectivement, dont le Seigneur avait réellement indiqué à David son père. Dans l'ère d'Orna, les Jébisiens, effectivement. Et c'est cet endroit, effectivement, que Salomon, il veut dire, bon, mon père a offert là-bas, et puis, bon, les, les tabernacles, et aussi à, à, à Gabon, vous savez, non Donc, je pense que si on peut bâtir, effectivement, la maison pour les seigneurs, on va à Gabon. C'était pas à C'était dans l'ère d'Orna. Mm -hmm, que le Seigneur Dieu a eu à pouvoir montrer, effectivement, Là, il fallait que la maison de l'Éternel soit bâtie. Maintenant, regardez une chose. En lisant, vous n'avez pas prêté attention. Priez, je vais le lire encore. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur leur donnant, Les Jébusiens. Amen. Alléluia. Regardez, Dieu est vraiment un Dieu précis. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, Alléluia. quand le Seigneur a parlé à Abraham, il dit Abraham, mon serviteur, il dit, ah, j'ai une chose Abraham, j'ai dit, dit, tu as un fils que tu aimes tant. Nous voulons le lire, je chapitre 22. Genèse chapitre 22. Bien sûr. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en donc au pays de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen ce vient pas les ça. C'est pourquoi c'est absolument important que Amen. vous prêtiez attention. Amen. Autrement, vous perdez votre temps à être simplement des, des croyants comme ça en l'air, frère. Il faut être précis. Il faut connaître le Dieu que nous servons. Ce n'est pas un Dieu de probabilité, frère. C'est un Dieu de certitude. Et quand il agit, frère, il est toujours sous ce fondement lui. Pour que nous lui soyons agréable, frère il faut que chaque jour oui. soit tu sais pourquoi il dit mais sans moi vous ne pouvez rien faire oui. tout ce que la Bible dit si l'éternel ne bâtit la maison oui. Oui. si l'éternel ne bâtit la maison tout ce que vous faites Amen Amen oui. oui. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de la religion que nous sommes en train de suivre un mouvement. Frère, il faut sortir de tous les mouvements. Amen. Amen. va là-bas, Morija il dit, et là, écoutez bien, écoutez bien, il dit, mais, oui, mais, va-t'en au pays de Morija il dit, mais, et là, et là, offre-le à l'Holocauste, sur l'île de montagne, que je te dirai. Ah oui, c'est là, à Morija qu'il est parti, effectivement, il dit, mais, sur l'île, il dit, quand tu arriveras, moi, je te montrerai, effectivement, la montagne sur laquelle tu vas monter et le lieu que tu vas monter l'hôtel pour offrir l'Holocauste. Et c'est comme ça qu'Abraham est sorti, mon frère et ma soeur. Et il est parti effectivement et arrivé. Nous pouvons le dire avec vous, hein, il est bien. Verset 6, il dit, lui, aussi va t on au pays de Morijan. Et là, on ferait un holocauste sous l'une des montagnes, que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, c'est là donc son âme. Et prit avec lui deux, deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le corps, c'est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué, parce qu'il lui pensait. Est-ce que Dieu lui avait indiqué Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit donc les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs Restez ici avec l'âme. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit donc le bois. Pour l'Holocauste, il les sous son fils Isaac et porta dans sa main le couteau, le feu, le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla ainsi à son père, comme vous le savez. « Voici donc, et l'abbé dit, s'il donc, et s'il vos délivré, lorsqu'ils furent arrivés, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea donc le bois. a son fils Isaac, et les mis sur l'hôtel. Par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main. Donc, Morisa était important aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est là qu'effectivement, Abraham a été donc envoyé par Dieu pour qu'il ait effectivement offrir une éloquence à l'éternel. Et quand Dieu a voulu effectivement que les, te que que que que les temples soient bâtis, effectivement, il a monté effectivement les lieux. Il dit Mais voici donc là, sous la sous-montagne. Amen. Vraiment. S'il avait fait ça quelque part d'autre, beauté soit-elle, effectivement, ça l'avait. Je très bien, frère, cet homme ici, Salomon, avait assurance, parce qu'effectivement, qu'il avait à ce que la chose soit faite à l'endroit que Dieu a voulu. Donc, on ne veut pas poser fondement autre part, que là où Dieu a voulu que ça fondait, le fondement. Et c'est à ce fondement, à cet endroit, effectivement, que le temple devait être bâti. Quand Salomon a bâti les temple, frère, Puisque c'était dans le lieu que Dieu avait choisi. L'endroit que Dieu voulait que la chose soit. Après que les travaux étaient finis, les choses se faisaient, parce qu'effectivement, c'était la joie de tout un peuple. Vous savez comment David, de son père, qui était un prophète de Dieu, vous le voyez Vous le voyez Ne dites pas que frère, il faisait, tu ne le pas. La Bible le dit, hein Acte, c'est acte non? Quand nous lisons les écrits, vous faire attention toujours, non Acte au chapitre 2, il nous dit, c'est pas moi qui dis. Hein? Acte au chapitre 2, il dit, oh, verset 29. Homme frère, qui me soit permis de vous dire librement, c'est la de David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'ils sont ceux qui sont encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète. C'est vrai, non? Ce pas moi qui dit. La Bible dit que David était prophète. Comme il était prophète, c'est vrai, non? Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec seulement qu'il fait le nez de sa possibilité sur la chair, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, cet homme de Dieu, avant de pouvoir mourir, effectivement, Dieu lui avait montré les choses. Il a préparé tout ce qui était nécessaire. L'argent pour saisi, mon argent, moi, j'aime, je pense, je pense, dans, dans deux de, de, de chroniques, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cela. Nous prenons un tout petit peu de temps aujourd'hui. Hein? Parce que l'après-midi, nous avons encore réunion, non ouais. Voilà, donc, nous pouvons donc prendre dans les scènes d'écriture, je pense dans la chronique. Je pense à la chronique, chapitre 29. La chronique, chapitre 29, verset 1 et 3. vie, dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. »« L'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. »« J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ceux qui doit être d'or, de l'argent, pour ceux qui la être d'argent, de l'airain, pour de la du fer, pour de de fer, du bois, pour ceux qui doit être du bois. » Et de pierres de et de pierres, pierres enchassées, de pierres brillantes, et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. J'aime beaucoup ça. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Il dit, oh là là, il dit, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3 000 talents d'or, d'or de fire, et 7 000 talents d'argent, épurés pour hein, revêtir effectivement le parois, les bâtiment, l'or pour se donner d'être d'or, l'argent de d'argent, et pour tout ce type de travaux, etc. Les ouvriers, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui son offrande à l'éternel C'est merveilleux, hein Qui veut encore le faire d'une manière volontaire, parce que moi, pour la maison des dieux, j'ai donné ce que j'avais. Est-ce que j'avais préparé aussi, effectivement, pour que tout soit fait pour la part de notre Dieu Il veut aussi faire d'une manière aussi volontaire. La question a été posée. Alors, il me dit que ceux qui étaient donc de cœur, effectivement, sont venus, qui apportaient, qui apportaient, qui apportaient. Alors, Salomon a, a construit, donc, a pris, donc, ce qui était nécessaire pour pouvoir construire cette maison de l'éternel dans le lieu et l'emplacement que Dieu avait donc voulu que l'endroit soit, que les temples soient bâtis à cette quand il a bâti la maison. Vous vous souvenez que lorsque la paix le frappée en vérité, que l'ange est arrêté avec son épée et tourné effectivement contre Jérusalem, les morts s'en suivaient ainsi. Et suite. Quand David a élevé l'autel et qu'il a offert effectivement ce qu'il avait offert effectivement, alors là, la colère s'apaisa et l'ange devait remettre de l'épée dans son four. Vous ah. vous souvenez encore? Quand Salomon a bâti les temples de l'éternel. Il savait que c'était ce que Dieu voulait, les lieux que Dieu voulait effectivement. Lorsqu'il a bâti les temples, la Bible dit qu'il s'est mis à genoux. Il a levé les mains vers l'éternel, Dieu s'inclina et il a commencé à prier. Il C'est toi qui avais dit à mon père, David, tu avais fait la promesse. Au lieu, tu m'as choisi effectivement. J'ai bâti cette maison selon ta parole à toi et toi, a as été fait selon ta volonté à toi. Maintenant, Seigneur, écoute ma prière, quand ton peuple s'en a la lettre, et que la maladie s'offre, Seigneur, qu'il adresse la prière, la tête l'intergarde tous les gars cette maison, qui s'ébastient ton nom, Dieu des cieux, en et exfauce, quand la paix se frappera, Alléluia et que le peuple pria, le nom de cette maison, Seigneur, Dieu des cieux, entend en sûr, temps et chose. Quand l'étranger viendra et envahira ton pays, et qu'il va emporter quand il était quelque part, les gens, tous les maisons, prière à cette maison, quand ils prieront, Dieu des cieux, sûr, en et chose. Alléluia! L'homme aimait tellement le peuple, qu'il a donné liste comme ça à Dieu. Amen. Alléluia! Et lui, il dit, quand ils pécheront, parce que nul ne perpétueux de nous panique papétonne, tous nos péchons du Quand ils pécheront, et nous, on nom vers toi qui confessons pendant du Seigneur, Dieu des cieux, pardonne. Amen. Amen. L'homme a prié avec amour pour le peuple de Dieu. Dans l'endroit que Dieu y avait placé sa maison, qu'est-ce qui s'est passé, frère, lorsque les Salomon a prié, le feu est descendu. Amen. Amen. Dieu a exaucé la prière de Salomon. « Il est Salomon !»« J'ai J'ai choisi cette maison-là comme étant mon lieu de vous. Amen. » Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le peuple d'Israël, frère, il savait que cette maison était bâtie selon la volonté de Dieu, sous le fondement Amen. que Dieu lui-même avait donc donné. Amen. Amen. Quand il était en captivité que je Daniel le savait. Lorsqu'on dit que tu ne prieras pas, il ouvre les fenêtres. Amen. Les gardes, la fenêtre. Regarde, tournez vers la maison de l'éternel, la Jérusalem. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Il s'arrête sur le fondement que Dieu avait exaucé. Amen. Amen. Amen. Je si l'éternel bâti la maison, mon frère, tout ce que vous faites est une merde. Amen. Amen. Et quand il priait effectivement, du haut des cieux, il est saucé Amen. On est finis dans les fosses au lion. Les lions avaient réellement des canines aussi longs. Ils sont venus nous comme des agneaux. Parce que du haut dessus Amen. Il a entendu. Amen. Oh oui. C'est voir, frères et sœurs, la Bible dit, mais ceux qui étaient des anciens, ils pleuraient. Parce qu'il savait vraiment ce que cette maison-là représentait pour Dieu. Amen. Il est lui-même le de cela. Amen. Ce n'était pas David, ce n'était pas Salomon, Amen. mais c'était Dieu lui-même et qui a montré comment je devais être, effectivement. Il dit, quand cette maison était là, notre Dieu nous exaucer Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, quand le fondement était posé, il pleurait, il criait des joies. Pourquoi, frère Pourquoi était-il tellement si heureux, frère Parce que d'abord, les pour la constitution, ce n'était pas l'homme, c'était Dieu. Amen. Donc c'était l'accomplissement de sa parole que j'avais par vous, j'ai mis le prophète, effectivement. Donc Dieu veillait. À quoi veillait-il À sa parole. Amen. Quand on parle de la restauration, Allez. ce n'est pas une nouvelle chose. C'est de ramener à l'ancienne. Amen. Amen. Vraiment. Vraiment. Lorsque Dieu n'est pas Dieu nouveautés. un Dieu de nouveauté, c'est un Dieu à l'ancien mot. Lorsqu'il a fait une fois, c'est tout. C'est ça le modèle. Amen. Et on doit revenir. Amen. Amen. Les hommes vont changer, vont nouveler, vont nouveler de nouveautés. Dieu n'est pas dans les nouveautés. Là. Dieu est toujours dans l'ancien mort. Alléluia, Amen. les anciens sont qui c'est là. Amen. Pourquoi pleurait-il Pourquoi est-ce que les larmes coulaient Et c'est vrai, on l'a vu. L'important de cette maison, effectivement. Et pourquoi ce cœur était tellement si important lorsqu'on prenait le fondement, mon frère et ma soeur Parce que comme nous l'avons entendu avec vous, c'est cela qui est très important, frère. Parce que parfois fort entendez, oh, le frère, et moi je fais ce que je veux. Moi je suis une fille d'Abraham, je connais Dieu. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Quand ton cœur à toi est resté le vôtre, effectivement. Peu ce que tu as pu avoir en 1840, frère. Dieu est passé 1840, hein? oui. en 1840. En 1840, le Saint-Esprit est oui. essuyé, descendu. C'est vrai. Oui. Mais maintenant, nous sommes en demi-combien oui. Il était parti. Parce qu'il était là quand tu. en oui, oui, il était là. Mais maintenant, tu as tellement changé ta vie. Le Saint-Esprit s'est tenu à l'écart, il te regarde. Vous savez, non mm -hmm. La nuit à la colonne. Nous connaissons les prophètes. Mais oui, lisez l'agneau et les colombes. Mmh. Mmh. Quand l'agneau prend la nature du loup, la colombe se déplace. Amen. Oh, c'est dans misère de Dieu. Nous, quand nous, nous, on c'est mais c'est vrai. Mais Dieu est toujours le même. Amen. Amen. Si en 1840, il agit ainsi avec toi jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut nous prouver qu'il est avec toi. Amen. Et on ne doit pas laisser avec les témoignages de 1840. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il est. Sinon, le patronisme va c'est nous, le patronisme, et saints, tes descendus. On parlait en langue, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, Azazrit, on se souvient que la puissance est descendue. On ne va pas se tourner toujours à Azazrit, hein, frère. Nous, nous sommes de la même minute. Où est-ce là, en fait, parmi vous, aujourd'hui, le pentecôtiste Vous avez une dénomination aujourd'hui Dieu n'est plus avec les pentecôtistes dénominationnels. Vous savez, non La ah, blessure m'a dit. En 1800, 1800, il n'y a pas de problème. Je crois que là, effectivement, même, il est descendu, pas de problème, mais aujourd'hui. Parce que, oh vous savez, vous savez, en 1800, mais c'est vrai 1800, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce que nous voulons savoir, c'est aussi notre aujourd'hui. La Bible dit que notre Seigneur Jésus, il est le même, Amen. Yeah. Amen. Aujourd aussi, Amen. Amen. il aujourd'hui aussi, éternellement, il ne va pas simplement Frère, si Dieu Amen. simplement agit avec moi en 1840, et maintenant il n'est pas là, je suis, il y a un problème, il y a un problème, je n'avance plus non. Non, avec lui je vais avancer. Allez, je vais les et vais lui, il s'agit rendre progrès en progrès. Alléluia. Et ma vie doit être différente. Allez, et la puissance de Dieu, frère, ne va pas s'arrêter. Elle doit continuer. Allez, avec notre Seigneur Jésus, ce n'est pas arrêté. <coughs> tel il est, tel nous sommes appelés à ah, nous, on ne basait pas sur 1800 grands Oh oui, certainement, j'étais. Dieu est venu. Dieu a fait gloire à Dieu. J'étais, oui, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir l'autre aujourd'hui. Dieu n'est pas un historien, frère. La parole de Dieu est là en Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas en suivant les discours rapidement conçus. Amen. Mais nous avons une démonstration. Nous le voulons, frère. Amen. <compartit douce> on peut pas être des historiens, vous savez, les, les catholiques qui jouent une bibliothèque qui prend toutes les cartes quand ils ont montré ça. Oh là là là là là là Ils ont même ce qu'on appelle si c'est si c'est. Il y a que des petits. Ils ont le droit d'arranger des livres, effectivement, qui datent de ça. Ils savaient, ils ont, oui, c'est leur droit. Nous, on ne cherche pas ça, non. Nous, on cherche à voir le Dieu vivant. Amen. Le oh, vous savez, l'eau toujours présente du rocher. Hum hum. Yes, yes. Toujours cette eau. Nous n'avons pas besoin de citerne. Hein? On a mis de l'eau pour qu'on la citerne, vous connaissez tous. Hein? Quand on a mis de l'eau depuis longtemps, le bas fond là. Parce que les bafousses, les des microbes, des saletés, de la boue, de ces là Et quand vous allez puiser là-bas dedans, vous buvez, vous buvez les microbes. Il y a un de bois de l'homme, mais sont des saletés que tu bois. Et nous, nous avons un rocher. Amen. Alléluia. Avec l'or qui descend. Je vais tous les jours, frère. Je veux que Dieu me parle aujourd'hui. car il a parlé aujourd'hui encore. Amen. Alléluia. Tu as besoin de cela. Amen. Je vais voir ma vie changer. J'ai entendu les témoignages de ceux qui... J'ai entendu, là, il a fait, il a fait, on l'a fait. Mais moi aussi, je veux que s'il a fait, pour moi aussi, on l'a fait. Parce qu'il a dit, je suis l'homme. Le même. Le même. aujourd'hui est éternel. Il est que celui qui est de son peuple monte ah, c'était l'écrit, effectivement, dis c'est lui qui s'engage. Alors, quand tu es de son peuple, tu te sens concerné dans l'œuvre de Dieu, frère. Tu ne le fais pas avec des ordres. Non. non. Non, non, non, allez, tu allez, dis, mais, Seigneur, je vais connaître le vrai. Amen. Je vais savoir ce qui est juste. Alléluia. Tu ne travailles pas des ordres mon frère. Amen. Non, parce que si tu es de lui, son esprit est là. Amen. Amen. Pourquoi pleurait-il? Pourquoi avoir des cris de joie ainsi, dis tous ceux de son peuple, effectivement, qui ment, prêtez attention, qui baptise la maison de l'éternel. On ne fait pas des choses avec des gens. Oh, oui c'est qui était là se souvenait que, oh là là, Salomon a élevé les mains, il a prié. On s'est pris là devant l'éternel. Le feu est descendu. ces hommes-là connaissaient Dieu. Vous vous souvenez en encore Vous savez, vous le savez. Vous le savez. Il a dit, c'est pas moi qui crée du désordre parmi les C'est toi, toi, toi, Avec tes, tes dieux que tu as là, effectivement. Il dit, vous en avez tellement, il dit, mais fais-les venir. Le peuple vous suit avec tous vos enseignements, tout ce que vous êtes Oh oui, non, non, non, non, il n'y a pas de problème, faites-le venir. Et moi, je suis la personne qui crée des hommes parmi vous, il dit, je suis venu, mais fais-les venir. Alors maintenant, nous allons voir qui est le véritable Dieu. Amen. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Amen. Il oh. est tellement si nombreux, nous voici, nous sommes nombreux, et ils sont petits, il est tout seul, c'est lui là, il est à ta côté, et Dieu n'est pas avec lui, il n'y a pas de problème, il est avec vous, venez. L'église c'est oui pas de problème Il est bon, voici donc les, les sacrifices Offrez Priez Le Dieu qui va répondre par le feu Amen. Ah. Alléluia. Toujours le feu hein. ah, C'est la vérité, c'est la Bible Amen. Amen. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu on ne cherche pas la fumée, là, le feu. Amen. Amen. Pas la fumée. Amen. Le feu. Alléluia. Oh, notre Dieu. Amen. Il est bon, Amen. frère. Amen. La fumée, on peut la fabriquer. Et il dit nous voulons le feu qui descend du ciel. Amen. Amen. Amen. Là, on sait que c'est du surnaturel. Amen. Oh, Amen. Amen. Il est tellement là, on dire frère, votre frère ils se sont mis là, dit, mais on va te prouver qu'il est avec nous parce que depuis les 50 ans, c'est pas de problème. Allez-y. Ils ont coupé. Ils ont chanté avec des trompettes et des cécines. Je ne bien habillé avec Oh, je vais pas pour la plus grande église, j'en sais rien, le plus grand bâtiment, le plus beau, avec des lignements, et les... tout ce que quand ils chantent, c'est là, le mur même transpire. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Vous avez remarqué une chose, frère, je vais je crois que on dit, là, ici. Vous avez remarqué une chose que j'aime bien c'est Il était tranquille. Amen. Amen. Ah, tu vois qu'il faisait comme ça peut-être. Oh, il chantait. Parce que ne tremblez pas devant lui de Amen. Amen. Oh nous voici, voici, nous Amen. serons nombreux, nous serons nombreux. Laissez-le faire. C'est ça ce qui est triste avec vous, frères et sœurs. oui, il faut être nombreux. Il n'y a pas de problème. Oui. Il a dit quand même, ils sont nombreux prix. ils font sont rassemblés, pas de problème, faites cela, ramassez tout ce que vous voulez, pas de problème, et il était là, il dit, il n'y a pas de problème, tu vas voir, il n'y a pas de problème, ils ont tempoté, ils ont fait, ils ont crié, ils ont, ils ont tourné même la viande, effectivement, pour que les sables aient un peu, pas de problème, faites seulement, je veux voir le feu. Il savait, il était sûr et certain que le feu ne descendrait jamais. Amen. Vous savez pourquoi? Amen. ne négligez jamais les choses. Amen. Ne vous prenez jamais comme moi, je sais. De toute façon, je connais les messages et je veux partir dans l'enlèvement. Si tu dois partir, mon frère et ma soeur, tu dois être comme un bébé. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Seigneur dit, tu te loues, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ah, les gens qui étaient là. Amen. Mais tu l'as révélé aux enfants. Amen. Amen. Si été par terre là, Seigneur, Amen. je suis en train. Même si on il est il toujours Amen. par terre. dit, oui. Seigneur, oui, et même, il n'y a pas de problème. Même s'il faut que je Amen. sois là, étendu là pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Dans la maison du Seigneur, il faut qu'on soit libre. Amen. Amen. Amen. Frère, si ici vous ne chantez pas, si vous ne dansez pas, si vous ne glorifiez pas Dieu ici, vous allez le faire dans les cabarets. peut-être que vous avez les camarades, vous allez des les choix, ouais, je sais, là on voit, là on voit, mais quand il vient ici, « Et puis quand les gars sur le haut, on met la musique, oh « là là là. Et c'est de moi, il ne sait même pas se rétenir, « Mais frère, qu'est-ce qui va pas ?»« Oh, non, tout va très bien, mais. Là, la musique vient de côté, là-bas, ça fait bouger la jambe. Mais ici, la jambe de entre les intéressant oui. Ah. Oh oui, si il si y a un Dieu pour lequel je peux danser. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Que même le voisin. Que ce qu'il est, Mais s'il faut danser pour ce Dieu, mes frères, je le ferai. Amen. Oui. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Pourquoi être demain notre sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Bah on y va là-bas. Amen. Peu importe maman tu pourras. Laisse-le. Amen. J'aimerais, oh tu es, tu es créé, chante et décharge. Laisse-le, que Dieu te bénisse. Peu importe où vous avez mis maman, nous sans problème. Amen. Chante ton pieds de chaire. Amen. C'est es simplement pour critiquer maman, mais Dieu agit dans moi. Amen. Amen. Oh, c'est vrai frère. Amen. Il, il, il, se met, il prie. Les uns criaient, les gens mais pourquoi ces grands-papas pleuvent Ces grands-papas, il sait que son cœur est dans son Dieu. Amen. Il ne prient pas de s'il est dit côté dit, oh, je ne veux pleurer pas de problème. Amen. Le roi de la vie. Quand l'ange passé, le roi était là, il était là, il quand il a vu. Oh, oh. l'esprit descendu, l'homme a commencé à danser. On dit oui, oua, oua, et toi, oua, oua. Et le roi, roi, répondit roi, roi. Il est roi. Oh, oh. Alléluia. Il dit roi, oh là là, il dit si pas là, tu ne serais pas roi. Alléluia. Oh, oh. Soyez trouvés sur les chaises, frère. Oh là là. La parole de Dieu. Eh, C'est ma vie. Lorsque sa femme, Milka l'a méprisé, mm -hmm. Dieu a dit Tu méprises mon serviteur qui danse. Mm -hmm. Il dit Tu es stérile. Mm -hmm. Et Dieu l'a frappé de stérilité. Mm -hmm. C'est pourquoi, si tu assistes, tu vois le frère qui danse, mm -hmm. la seule qui danse, toi, prie. Mm -hmm. Si ce n'est pas entre les Seigneur, fais-moi aussi comme tu as fait les autres. Amen. Ne sois pas là pour la vie comment il a bougé avait comment la a acheté. Mais il est dans la maison, il dit, toi tu viens voir comment il bouge. Toi tu as dit, Dieu, ah oh, Dieu, ma soeur a dansé, mon frère a dansé gloire à Dieu. C'est que le Seigneur était là. C'est tout, frère. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Qu'il nous aide, frère. Et comme ils étaient de Dieu, effectivement, que le cœur était tellement emballé. Alors, quand ils ont vu cela, c'est frère. Il pleurait avec reconnaissance. Pourquoi Pour quelle raison Parce qu'il ne veut pas faire les choses avec des comme On fait comme tout le monde fait. Non C'est-à-dire, on est différent des nations Si les églises peuvent pousser comme des champignons à gauche et au téléphone, oh ça, tu vois, nous nous avons fait, tu vas il y a un problème. C'est que tu as encore l'esprit dénominationnel, Tu ne sais pas ce que Dieu a fait Amen. de toi. Alléluia. Délai, parce que frère, ça peut être beau, mais quand c'est fait sur un mauvais fondement. Amen. Amen. Ah, je te tout, je vais aimer tout le monde. Mais il dit, mais séparez-vous. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Sinon, sinon frère. Alors, je connais bien, puisqu'on doit tout embrasser, alors quand le pape vient, il faut aller, hein? hein? Alléluia. Ah. ah ben bien sûr, quand le pape vient, il faut aller. Lorsqu'il offre la communion, là. il faut se mettre. Et puis quand même, c'est comme faire il faut avancer. Non, frère, on doit être des hommes au caractère. Amen, Amen, Amen. Amen On veut savoir ce que tu as hein, fait Amen. Ah, Amen. la coup. la Il ne faut pas la Tu as entendu Tu as entendu, entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu Dis-moi, je n'ai rien entendu. Amen. Amen Quand la trompette est un son sont confus, c'est pas mon problème Moi, j'entends la trompette et Dieu. son son est précis. Alléluia Sortez du bien de mon peuple Si moi fait sortir, le pape peut venir, tout le royaume peut bouger, les premiers ministres et les second ou les ceci, les rois à l'aéroport, vous ne verrez pas l'aéroport. Je parle des de, de, de pape Vatican. Est-ce que vous suivez Parce qu'il est président, il est aussi un chef de l'État, oui, Nous savons. Oui. Donc quand il vient, Parce que vous savez dans le monde, quand on parle des chrétiens, ils pensent. C'est pas dit, comme les Arabes, ils pensent que les chrétiens sont tous des catholiques. Les juifs pensent que c'est la même chose. Hein. Donc si le pape vient ici chez nous, tout catholique, tout, enfin, tout croyant, il nous ment, il doit tous partir. Mais c'est ce qui va se passer, puisque s'il vient, les protestants, les baptistes, les catholiques, les mormons, les musulmans, les chinois, pardon, les, les bouddhistes, les éléphants, tout ce que vous voulez, il faut aller. 50 000 euros. Ça va solutionner tous vos problèmes. Je préfère rester. Et je sais que qui solutionne le problème c'est par les 50 000 euros. Amen. Nous Amen. pays au mieux que tous les sénatifs. Oui. Hum? Ils savaient. Ils savaient. Vous savez quand ils sont rentrés? Parce que sachant. C'est pas vrai On peut pas en faire n'importe quoi. Alors quand ils ont commencé, vous savez ce qui s'est passé Puisque c'était la chose de Dieu, ils savaient que c'était tellement si important pour la vie. La Bible il est 13h moins Je ne suis même pas allé loin. Ah, si on pouvait. Comme j'ai dit, oui, cet après-midi, sentez-vous libre. Restez, prier, chantez, ben, glorifiez oh, Dieu. Ben, Dieu. Allez manger un peu, revenir. Que, que cette atmosphère reste. Oui. Amen. Dieu peut Amen. faire des grandes choses. On, souvent, on est souvent. Et puis, j'ai disais j'étais avec mon frère mon, mon frère, mon frère, mon frère, était franc, avec mon frère, il était c'est le Alors, j'ai demandé à mon frère, il et, et, et qu'il a météo il dit, oh, il dit, oh, dit, il fait froid. J'ai dit, c'était J'ai dit, c'est samedi, parce que les frères devaient venir m'aider. Et samedi, samedi aussi, il va probablement pleuvoir, il va faire froid. J'ai dit, Seigneur Jésus, pitié mes frères vont venir et c'est un peu quelque chose. Et puis j'ai dit, mais dimanche, parce que dimanche, c'était le cœur. Et dimanche, il dit, ah, oh, vous savez, il dit, je ne sais pas très bien, mais on ne prévoit pas du beau temps. J'ai dit, oui. Seigneur, et pitié. Oui. Fais au moins que dimanche, au moins, on ait eu moins du beau temps. Amen. Vous avez prié aussi, non? Amen. Et bien, voilà dehors. Nous avons quand même du beau temps aujourd'hui. Oui. Même oui. s'ils avaient prévu, je ne sais pas voir la vie il dit, quand le Seigneur est de nous, et de nous. Et puis bon, vous, vous avez prié aussi. Et voilà, nous avons dit, frères et sœurs, si au moins le temps vous aussi consacrez, aussi comme un jour à Dieu, vous serez ici, priant, chacun à la parole de son point chantant. Et quand le. Pourquoi, quand ça arrive, ça, vous, on sent que vous devenez lourd. Frères et sœurs, ils étaient tous les jours à ce divin. Amen. Prier c'est une arme pour vous Amen. Amen. Amen. Je n'avais pas dit de ne pas aller manger, c'est manger. Mais que ce soit un jour où on dit Seigneur, je vais vraiment être là. dans ta maison. Je vais m'asseoir, je vais prier, je vais même chanter. Chacun, c'est ça. Et quand vous voulez même tous chanter, bien, vous chantez, vous priez, vous voulez prier, vous laisse prier. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Et puis après, vous chantez, vous allez. C'est seulement dans cette atmosphère. Dit, Seigneur, nous voulons quand même qu'un jour comme celui-ci, nous voulons faire quelque chose. Pour ta gloire. Je suis toujours là à prêcher avec nous. Je, je dois m'arrêter, je dois m'arrêter, je dois m'arrêter. Et je sais que si je reste longtemps, nos enfants et vous-même aussi, ça commence à brûler un tout petit peu. Je ne veux pas que vous payez la bénédiction, au est J'ai un programme parce que je dois quand même aller tel endroit. J'ai un programme. Ce gars qui termine vite et on connaît pas le problème. Si vous connaissez bien, l'autre ne connaît pas bien. L'autre là la connaît aussi. Il c'est un peu aussi davantage. Ah, si on pouvait voir un jour, nous avons depuis le matin. Réunion sur réunion. Oh c'est vrai. Oui. Puis, puis les gens, c'est sûr et certain, vous verrez le feu de ça. Amen. verset 63, verset 62, vous verrez peut-être plus ou moins au chapitre 1, la plupart de ceux qui étaient dans, voici, voici, c'est ceux qui n'avaient pas de ceux qui devaient rentrer dans le chapitre 2, vous verrez, au chapitre 2, vous verrez le nombre, effectivement, je vais dis à mon chapitre, verset 62, il dit, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent. On les exclut donc du sacerdoce et les gouverneurs leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté le rime et les tumers. Donc nous voulons voir effectivement si la chose que nous devons faire, chaque chose qu'il devait faire, devait consulter l'urim le et les tumers. Donc ils avaient donc que c'est des la soumission. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200, 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245, 000, 245 mulets, 435 chameaux et 6000 chanteuses. 721, verset 68. Plusieurs de chefs de famille. Je veux que vous prêtiez attention. Je, peut ici, peut je vais peut-être m'arrêter ici, peut-être que Dieu voudra que nous après, mais Dieu veut que vous prêtiez attention à ce que je vais dire maintenant. Plusieurs de chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires. Pourquoi Pour la maison de Dieu. Dans quel but afin qu'on la rétablisse sur les lieux où elle avait été. Pas dans un autre endroit, pas sur un autre fondement, mais sur le... Nous devons rester, nous resterons jusqu'à l'après-midi. Vous souvenez Je termine par là. Hein. Le Seigneur dit à Pierre, sur cette révélation, s'ouvriront, je bâtirai mon Église. Vous savez ça veut dire effectivement l'Église dont il a parlé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'Église dont il a parlé? L'Église effectivement c'est le corps de Christ. Mais vous avez lu avec moi dans Ephésiens au chapitre 2 vous avez été initié sur le fondement des apôtres donc, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous avez vu la suite, effectivement, votre attention, vous n'avez pas été manger, vous avez vu la suite, effectivement, de l'écriture. Frère, pour les papes, c'est absolument important pour que vous n'ayez pas su les fausses espérances. Vous avez vu la suite de l'écriture, Ephésiens. J'ai dit, je vais m'arrêter. Ephésiens chapitre 2. J'ai dit ça, peut-être qu'on va s'arrêter, que Dieu me parle. J'ai dit ça une fois. Ephésiens, Ephésiens chapitre 2. Regardez, regardez, regardez ça. Il regardez. dit, et suis se vous de plus des étrangers ou des gens du dehors, mais des concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement, pas les fondements, sur le fondement des apôtres, et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. Maintenant, regardez très bien. En lui, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. En Lui, veut aussi édifié pour être une habitation Amen. de Dieu dans l'Esprit. Vous suivez, frère Est-ce que vous suivez Donc, il s'agit de la maison de Dieu. Le temple de l'Éternel. Vous avez ce non Donc, de la maison de Dieu, dans laquelle Dieu doit habiter. N'est-ce pas vrai Amen. Alors permettez-moi juste de lire encore que Dieu me pardonne. Regardez, et maintenant je vous demande de vous lever parce que sinon je vais vous faire lire pourtant. Mais permettez-moi de lire ça, levez-vous si vous. Mais quand vous dites levez-vous, levez-vous. Permettez-moi de lire cela et puis nous allons prier avec vous. Dans les Hébreux au chapitre 3, et puis cela nous prierons comme ça, vous allez partir. Regardez très bien Hébreux chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous pressons, professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire de temps supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Amen. Pour Moïse, il a été fidé dans toute la maison de Dieu, Amen. comme serviteur pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Gris, le comme fils, sur sa maison. Et sa maison, c'est bien nous. Sa maison, c'est bien nous. Mon frère et ma soeur, vous voulez voir l'église de Dieu? Vous voulez voir effectivement l'église du Seigneur Jésus-Christ Est-ce que vous voulez la voir Amen. Amen. Qui veut réellement voir l'église du Seigneur Je bâtirai mon église. Amen. Qui veut réellement voir cette église-là Levez la main. Amen. Vous voulez vraiment la voir Amen. Vous voulez vraiment la voir Eh bien, la voici. Amen. Amen. Amen. Amen. L'église que le Seigneur a dit, je bâtirai. Vous êtes l'église. C'est pourquoi il a dit, mais il dit, dit aimez-vous ardemment les uns et les autres. L'œuvre que le Seigneur est en train de faire, ce n'est pas dans les bâtiments. Que c'est vous l'église. Sous quel fondement, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu te trouves? Voilà la question que tu dois te poser, frère. Ah tu mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, où est-ce que tu te trouves Parce que si tu es l'Église de Christ, il y a un Tout l'édifice. les c'est pourquoi, même vous jeunes sœurs, ouvrez-le, effectivement. dites pas, nous sommes jeunes, vous savez ce que la Bible dit. Amen. amen. Quand on nous appelle, quand on nous fait ceci, qu'est-ce qu'on peut donc faire Qu'est-ce qu'on peut donc faire Sur quoi est tu basé mmh. Amen. Amen. Mmh. Tu penses que tu vas avoir des excuses parce que tu. Vous savez, c'est un bébé. Bon, assez vous passer passé aussi. Et quoi, c'est un bébé Je crois qu'il doit y avoir un bébé ici. Est-ce que nous avons un bébé ici Est-ce qu'il y a un bébé ici dans la salle Qui a un bébé dans ses bras ici Qui a un bébé ah, Lève-toi, lève mon soeur, qui a un bébé toi Que Dieu te bénisse, ma vie, mais moi. C'est ma soeur. Ah, comment il s'appelle Ma béni, mes soeurs, oui. Vous voyez le bébé là Lui, il n'a pas de problème. Le bébé, voilà, il n'a pas de problème. Lui, il peut tout être pardonné, excusez, parce qu'il n'a pas de problème. Mais toi, tu n'es pas le bébé de ma soeur. Je suis ah, ton bébé. Tu es conscient. Assieds-toi, mon béni. Tu es conscient. Seigneur, je ne savais pas que le bébé, lui, il est innocent ici. Il est dans les bras de sa maman, il n'y a pas de problème, le Seigneur le couvre. On a prié pour lui ici, il n'y a pas de problème. Et, mais toi, tu sais, quand on parle de l'église, Jésus christ Bon, maintenant, pardonnez-moi, je vais rester un tout petit peu. »« Amen <rire> !» Pardonnez. Amen. Oh, Amen. oh, que Dieu nous aide. Amen. Que, oh, oui, que Dieu vous bénisse. Oui. Cette église-là, c'est ta soeur. Amen. C'est ton frère. Amen. Que le Seigneur a sauvé par grâce. Amen. Oui. Si vous voulez voir l'église, regardez votre soeur. Amen. Amen. La sœur doit te regarder aussi. Amen. Dis donc, l'église divine dis, va tirer. C'est la voici. Amen. Alors, sur quel fondement je me trouve Mon frère et moi, sur quel fondement nous nous trouvons Si nous avons des fois différentes, nous ne sommes pas ensemble. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur a bâti, c'est sur le fondement. Et à 5 heures, oh frère, le jour de Pentecôte, le jour de Pentecôte. J'aimerais bien chanter. Moi, j'ai dit, redonne-nous ces jours-ci. Oh oui, quand le Saint Esprit, il nous donne le cœur, nous étions tous. Alléluia. Amen. Et c'est Amen. l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le cœur était Amen. démon, Quand il était, vous vous souvenez encore Amen. Vous vous souvenez encore Amen. Quand le Saint Esprit descendaient, le cœur était unis, frère, Il n'y avait pas de soupçon de mal. Dans l'église, c'est ton frère, c'est ta sœur que tu vois. Ce pas le bâtiment au vatican, mais des Là où tu vis, Dieu est en de travailler avec Amen. toi. Te plaçant dans ce corps. Amen. Amen. Sur quel fondement Vous voyez pourquoi, frères et sœurs, quand ils ont été ramenés sur le fondement, ils étaient tellement. J'ai posé un fondement comme un sage à tout véritable fils et fille de Dieu, toi, c'est réjoui. Amen. Amen. oui, frère, pourquoi vous ne réjouissez pas? Vous voulez aller monter au Vatican. Oh, quand on parle effectivement, le Vatican dit qu'il n'y a pas de problème à leur Vatican, frère. Vous savez que vous n'avez rien de Dieu. C'est vrai. Je reçois des questions. Il y a un frère qui me dit, qui dit mais frère, il y en a comme ça. J'avais déjà dire, il y dire comme ça. Il dit, mais frère, frère, dis-moi un peu. Est-ce que le frère-là qui croit au tonnerre, parce qu'il croit en son message, est-ce qu'il va partir l'enlèvement? C'est une question claire. biblique aussi. Et je vous réponds clairement aussi. Alors bien sûr, frère, j'ai dit, mais tout celui qui croit, au révélation des tonnerres, ce pas quelle révélation qui peut mélanger tout ce qu'il veut là. Il n'ira jamais dans l'enlèvement. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui, oui, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est la Bible. Amen. Qu'est-ce que les tonnerres vont dire Tu as entendu tu as entendu ce que tu l'as dit? Moi, je n'ai rien entendu. <coughs> ce que le Seigneur a dit, Amen. pour moi, c'est écrit. La Bible dit: je vous, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia! Qu'est-ce qui va te changer? C'est la parole. Amen. La sémence en toi, elle doit te transformer. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Alléluia! Oh, la Bible dit, Seigneur, nous avons enfanté, mais il n'y a que du vent dedans. Quand nous accouchons, c'est du néant. C'est vrai, non? Les tonnerres, des tonnerres, des ventres, des gonflées, mais il n'y a rien. Mais quand la séance est venue, le fils mal est dedans. La séance Amen. c'est ta parole. Amen. Amen. C'est Amen. Amen. la Bible, frère. Amen. Cessez de jouer. Vraiment. Mm. À la parole de Dieu. Puisque vous avez été régénérés mm. par une semence incorrective. Amen. Amen. Et... Cette semence-là est incolitive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour ça c'est pour ça que nous voir. Un amour, un amour. Amen. Il y aimez-vous donc à ta Amen. Oui. Oh, sans hypocrite. Mais l'amour attend et tout votre cœur. Il n'y a pas à les télé générée. Vous ne pouvez pas être des hypocrites. Ton Amen. Amen. Amen. amour est sincère. Vous avez remarqué, frère. La Bible dit quand David regarde, mais qui peut apporter volontairement pour la maison de l'Éternel. Mmh. Il venait pas pour l'homme. Il dit, ah, pour la maison de mais je prends mes biens, j'apporte, j'apporte, J'ai donne. C'est vrai, non? Mmh. Lorsqu'il a parlé, l'impression que je ne prends trop. Mmh. C'est vrai, non? Mmh. Le cœur a été touché. Mmh. L'âme touchée. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. D'une manière volontaire. Mmh. C'est vrai? Mmh. Chacun a porté. Vous déposer au pied des apôtres, c'est ça la première église. Quand on parle de primitive, elle est là, c'est là ce que le message du temps du soir nous a amené. Amen. Pas dans les bras, non a dit, pas dans les tonnerres, on fait la foi des tonnerres, les et de cela. Amen. Je Amen. posais un fondement. Par frère, ces gens dans les messages aujourd'hui sont aveuglés. Ils sont vraiment aveuglés. Ils sont tous des idolâtres, frère. Ils détruisent la foi des gens. Amen. Amen. Mais c'est la vérité, frère. Regardez, frère. Le prophète lui-même, il dit, mais j'ai été transporté là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé Il dit, mais tu seras jugé toi aussi. Il dit, je serai jugé. Et là, je lui dis oui, certainement tu seras jugé. Et puis il pose la question et il dit mais est-ce que Paul, Paul sera jugé On dit oui, certainement il sera jugé. Il dit c'est tous ceux qui ont cru ce que Paul a réellement prêché, s'ils sont arrivés et qu'ils entrent effectivement, le mien aussi a très honte. Amen. Amen. Mais pourquoi donc, monsieur? Il dit parce que moi, ici, je prêche comme Paul. Amen. Amen. Allez là. Amen. Paul a dit il dit, je, dis que je vous ai enseigné. Comme il a aussi reçu. C'est là. Amen. Amen. C'est des les Amen. Et c'est même pour les limites. Je ne veux pas que vous ayez au-delà. Des écritures, Amen. Alléluia. Demeurez dans la parole. Amen. Demeurez dans les écritures. Donc, nous devons revenir sur le fondement des apôtres. prophète. Pour, pour que Dieu t'agrée, il faut que tu sois sur le fondement. Amen. Pas comme toi tu penses, pas comme l'autre veut que tu penses, mais que tu puisses entendre autrement. Tu peux aussi réaliser comme, comme Philippe a dit « Viens toi-même, viens toi-même » Et vois mmh. La reine de Sébar, oh, j'ai fermé ma vie. La reine de Sébar, mon frère et ma soeur, il y était là dans son coin à avoir mm, quelque chose que Dieu soit béni. Amen. Allez, quand on est connu de Dieu, frère quand ça vient là-dedans, il dit, Seigneur, je vais expérimenter. Pas que je vais me laisser la commande. Non, je vais aussi être là d'entre eux. Alléluia. Elle a entendu, elle a pris ses chameaux. Le numéro dit, caissez-vous. Il y a quelque chose de Dieu de l'autre côté là-bas. Il y a une profondeur. Il y a peine la profondeur. Elle s'est mise sous les champs, mais tu vas souffrir, pas de problème. Amen. Là, j'ai entendu que Dieu a chier Je dois aller moi-même. Elle est venue avec tout ça, et puis c'est ainsi. Regardez Salomon. Elle avait des questions dans son cœur. Elle pose la question, elle dit Mais où -il? Et ouais, Salomon qui est Il dit Ça, ça. La femme était merveilleuse, merveilleuse. Elle dit Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, La présence divine de Dieu. Et ce qu'elle entendait. Oh, oh, oh. Elle était tellement là-dedans. Vous savez, quand, quand vous croyez, vous sentez tellement et tellement, C'est pourquoi, parfois, vous vous dites, Alléluia, on dit, Mais, sœur, qu'est-ce qui se passe Il dit, Mais, la sœur était dans l'esprit de la parole. Amen. Amen. Amen. Et vous, vous êtes là bon, il est tellement là. L'autre dit, Mais, continuons. Continuons. Il dit, mais pourquoi? Mais parce qu'il est à l'esprit de la parole. Ouais, Elle oui, sait une oui, chose qu'elle ne s'en perd pas. Ouais, Alléluia. Et, oui, oui, Et oui. la reine des Shabbat était là avec lui. Il m'a dit, oh là là, il Parce que ce que j'ai entendu, il ne peut même pas la ce que je vois? Donc, chaque enfant de Dieu veut expérimenter son Dieu. Ah. Ah. Alléluia. Ah. Eh.